Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo review, aujourd'hui je suis tout seul et Ridil n'est pas avec moi. Pour autant, on ne va pas changer nos bonnes vieilles habitudes, je vous propose de revenir sur l'épisode 5 et 6 de la série Halo avec tout d'abord une partie no spoil et ensuite une partie spoil pour pouvoir rentrer dans les détails. Alors si vous n'avez pas encore vu les épisodes, cette première partie est faite pour vous alors, qu'est-ce qu'on a dans ces épisodes Eh bien, on retrouve nos héros là où on les avait laissés. C'est-à-dire que Quan et Soren sont en fuite sur Madrigal et que d'un autre côté, le Major est rejoint par pas mal de monde sur Eridanus. Autant dire que si vous n'aimez pas des paysages un petit peu... Euh, désertique, vous allez être mal barré pour cet épisode. L'épisode 5 est un épisode qui a particulièrement été apprécié par les fans, notamment pour sa ou ses scènes d'action qui, qui sont bien meilleures que lors du premier épisode. Du moins, dans le premier épisode, il y avait des choses qui pouvaient déranger un petit peu sur la CGI, sur les effets spéciaux. Dans celui-là, il reste des détails, souvent des petits problèmes de fumée ou de nuages, à ce que j'ai remarqué, qui ne sont pas, euh, qui ne se dispersent pas de façon naturelle. Mais globalement, on est sur quelque chose qui fonctionne. Et au-delà d'être sur quelque chose qui fonctionne, on est sur une scène de fight qui va beaucoup ressembler aux jeux vidéo. Alors, les fans sont contents mais en ce qui concerne la série elle-même, cet épisode m'a mis en avant un défaut. C'est qu'on ne connaît finalement pas les Covenants. Alors bien sûr, les fans vont savoir sur quel pied danser, mais les Néophytes qui vont découvrir Halo avec cette série, qui vont découvrir dans cet épisode l'armement des Covenants, qui vont décou découvrir toutes les espèces des Covenants. eh bien en fait, on n'aura pas eu de, de, de, de, de, de mise en matière de tout ça. On est largué dans une bataille avec des éléments qu'on ne connaît pas, ce n'est pas pour autant pour euh, être plus proche de certains personnages, puisque tout le monde connaît les Covenants, du moins dans cette bataille, et c'est un choix qui me semble assez bizarre, puisque on se balade sur Grande Bonté, on voit les prophètes, on voit Maquis sur Grande Bonté, on aurait très bien pu mettre en avant la véritable force des covenants comme on a pu avoir à l'épisode 1, où on voit un hangar avec des marines, des armes, des véhicules, voilà. Il manque une scène équivalente chez les covenants et pour moi, c'est un souci, vous me direz, pour vous, si ça en est un ou pas. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, hein. Je sais, entre nous, on est des fans, on connaît, on sait ce qu'il y a, rien n'est choquant. Mais pour ma part, si je ne connaissais pas, L'univers de Halo, il y a des chances que je décroche avec cet épisode et avec cette scène d'action. Après cinq épisodes d'une heure chacun, on nous sort en fait toutes sortes d'espèces qu'on n'a jamais vues et on reste finalement enfin, on connaît, on réalise qu'on connaît pas notre ennemi et il et n'y a aucun moment qui a essayé de nous présenter véritablement les forces adverses. Alors, oui, au début, on a vu les élites, après, on a vu euh, les verts Leggolo qui sont là, mais on n'a même pas vu de chasseurs en tant que tels. C'est bizarre de ne pas nous mettre en, en avant euh, la mise en matière de, de nos ennemis, c'est juste euh, des soldats, et puis voilà, c'est tout, on, on s'en fout. Et pour moi, c'est pas... Justement, Halo, c'est de la science-fiction, et les espèces sont aussi importantes que tout le reste, et les présenter comme il se doit, pour moi, c'est important. Donc, euh, voilà, je suis déçu de ce côté SF de, de la série. Alors pour autant, cet épisode n'est pas composé que d'action. on trouvera de très jolies relations de personnages durant cet épisode qui laissent beaucoup de points d'interrogation pour la suite. Que ce soit par exemple entre Kiz et le Major ou entre Alcé et sa fille Miranda. On a même des choses très intéressantes à dire et à voir autour des Spartans de la Silver Team qui n'est pas assez mis en avant à mon goût la, la Silver Team. Si le principal de l'histoire se passe du côté du Major, on retrouve peut-être un manque de dynamisme du côté de Quan. On a l'impression que l'histoire tourne un peu en rond. Soren a les choses en main, ce qui ne convient pas à Quan. Quan est un personnage qui est mal aimé des fans, créé exclusivement pour la série, et qui se comporte un petit peu comme la fille pourri gâtée. Elle exige des choses, et je crois qu'elle ne se rend pas bien compte dans quel monde elle vit. Son personnage reste logique, même très logique avec lui-même et il est très bien joué. C'est un ado et l'un des principes de l'ado c'est de se sentir inarrêtable. Bon bah elle pour le coup euh, c'est une caricature en fait de tout ça. Maintenant il faudrait que le personnage il évolue un petit peu pour avoir quelque chose d'intéressant à dire dessus. Mais pour l'avoir évolué, il ne faut surtout pas compter sur l'épisode suivant, le 6, puisque dans cet épisode, Quan et Soren sont totalement absents. Tout tourne dans cet épisode autour du Major, et dans cet épisode, on tourne aussi autour du Major et de la dualité qu'il peut avoir avec Maki, cette humaine, chez les Covenant. L'actrice se montre d'ailleurs incroyable dans son rôle, surtout lorsqu'elle parle le Sangeli. Le sixième épisode est important pour moi, il est un petit peu charnière autour des relations de personnages, c'est comme si tout était un petit peu remis en question et que les rôles étaient un petit peu redistribués. Du point de vue du Major c'est vraiment intéressant, c'est comme s'il était agressé de tous les côtés et qu'il n'avait aucun endroit où se réfugier, qu'il ne savait plus à qui pouvoir faire confiance. Mais maintenant, il est temps de passer à la partie spoil et donc de parler en détail des éléments de ces épisodes qui sont vraiment très intéressants. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette section spoil et on va pas se gêner pour mettre le doigt sur les choses intéressantes. Premièrement, l'épisode commence sur un flashback avec Elsie qui découvre John alors qu'il est à l'école sur Eridanus. Si dans le premier roman, cette scène, eh ben, elle existe bien, elle n'est pas du tout tournée pareil puisqu'on le voit jouer roi de la colline dans les romans, dans les livres. Alors que dans la série, il joue sur un genre de pont en bois qui relie deux arbres, enfin un truc absolument pas sécure. Au moins, je ne mettrais absolument pas mon enfant dessus. Dans les deux cas, Alcé est tout de suite émerveillée par John et elle sait que ça va être lui son petit chouchou. Puisqu'on parle d'Alcée, il y a une chose qui est assez intéressante sur elle, c'est le fait de pouvoir avoir une relation entre elle et sa fille Miranda, chose que nous n'avons jamais vue, qui n'a jamais été montrée dans les jeux ou à de très rares occasions et très vagues euh, dans certains romans. Et justement, dans les romans, Alcee semble être assez triste de la relation qu'elle entretient avec sa fille, une relation distante, mais dans la série, elle semble vraiment s'en foutre de Miranda, et c'est quand même très drôle à voir. Enfin, il s'agit d'une mère, on est, on est vraiment loin du stéréotype de la mère qui va prendre soin de son enfant, qui va vouloir essayer de faire attention, qui va veiller à son éducation, même encore une fois adulte, enfin... Ou alors c'est moi qui ai un problème sur, sur la, la relation mère-fille euh, mère ou mère-fils. Enfin, c'est quand même assez rare de voir une mère aussi froide envers son propre enfant dans une série télé ou même dans un film dans le monde du divertissement de la sorte. La relation est très intéressante notamment euh, n'empêche de son côté entre Miranda et Kay qui se montre un petit peu vraiment comme, euh, comme deux sœurs De ce côté là c'est vraiment très intéressant. Si on avait vraiment peu de choses à se mettre sous la dent au niveau de la relation et des interactions entre Alcé et Miranda, on en a encore moins entre Miranda et son père, Jacob, Jacob Keys. Et Jacob Keys, lui, il est vraiment... C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en fait. Il a une droiture, il est... On sent qu'il est par moments tiraillé entre la bonne conscience et les ordres, et... Je trouve vraiment le personnage super intéressant et l'acteur vraiment super bon. Euh, il sera donc notamment euh, dans cet épisode, dans l'épisode 5, au centre euh, d'une scène avec le major qui lui dit ce souvenir de sa vie passée et donc que Alcé lui ait menti. Pour garder sa confiance, lui-même va mentir puisqu'il était avec Alcé à ce moment-là. Encore une fois, c'est quelque chose, c'était dans les romans, c'est là dans la série, on s'y retrouve. Et l'acteur la, joue terriblement bien cette scène, il n'arrive pas à le regarder dans les yeux, il est là de trois quarts à essayer, enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super cool avec son jeu d'acteur, et, et voilà, je, franchement, euh, pour moi, c'est le meilleur acteur de cette série. L'un des points d'intérêt de cet épisode, c'est aussi de voir Kay, donc la Spartan qui a retiré sa puce, euh, un ou deux épisodes avant, qui est donc en roue libre totale depuis qu'elle a retiré cet implant. Elle découvre ses émotions, euh, ses émotions qui s'éveillent hein, chez elle, voilà. et elle, euh, c'est une gamine, en fait, c'est une... Euh c'est une personnalité, hein, sur le principe de, de s'émerveiller de, de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Mais ça fait quelque chose de vraiment gamin. Et on trouve on trouve des gens qui sont comme ça aujourd'hui, qui sont des gens même adultes. et chose qui est marrante, c'est que le Major, lui, ne semble plus lui faire confiance, tout du moins sur le champ de bataille, à cause de ce retrait. Euh, elle va se grimer, enfin, se, se mettre des de trucs dans les cheveux, euh, je sais pas trop quoi... Euh, un truc de rebelle, ça serait très intéressant finalement de, de, voir, euh, de voir Kay s'occuper de quoi parce que ça partirait mais en vrille totale si tu mets toutes les deux dans une même pièce, ça serait vraiment super drôle à voir, je trouve. Alors vous l'aurez compris, en fait on glisse doucement euh, vers le moment de la bataille, je sais que vous avez envie... Qu'on en parle, de son côté, en fait, on a Maki, qui semble déterminer, elle, à retrouver l'artefact euh, qui a été pris, donc, par, euh, par le Major. Et elle parvient à savoir où se trouve, donc, le second artefact. Elle est sur Madrigal, elle touche euh, toute l'installation Forerunner qu'il y avait autour de l'artefact. Et elle a une vision de là où est l'autre, de, de, de, de Eridanus, en fait... Et euh, c'est fort d'arriver à avoir euh, une, euh, un lien euh, entre la technologie Forerunner comme ça et l'humain. Qu'est-ce qu'ils vont en faire plus tard C'est vraiment intéressant d'avoir quelque chose de, de ce genre-là qui est vraiment assumé. En fait, c'est pas juste... Alors, il y en a, ils vont dire que c'est de la facilité scénaristique. Si ça ne bouge plus de ça, ça peut être de la facilité scénaristique. Mais au contraire, si on avance entre de la relation entre la technologie Forerunner et l'humain, on a quelque chose qui est vraiment cool bon. mais il faut qu'il y ait une relation comme si la technologie Forerunner était presque un personnage et donc avec ce désir de vouloir retrouver l'artefact, Maki elle envoie un vaisseau sur Eridanus un vaisseau Covenant qui va détruire le vaisseau de l'UNSC, on arrive à la bataille, on assiste pour la première fois depuis le début de la série a l'impact dévastateur que les Covenants peuvent avoir sur une planète. On avait vu ça un petit peu juste avec un escadron d'élite, mais à petite échelle. Là, on est quand même sur une échelle un petit peu plus grosse avec vraiment l'armée euh, de l'UNSC, donc des gens qui savent se battre. Au milieu d'eux, il y a quand même une escouade entière de Spartans. On les avait vus faire au premier épisode. Et bien là, là, ils vont être dépassés, les Spartans. Mais il y a beaucoup de choses dans ces épisodes, puisque... Qui, notamment euh, va participer à la bataille et tout ne va pas se passer très bien avec elle. La bataille en elle-même, pour moi, elle me fait penser à... au mode invasion de Halo Reach où les Covenant veulent voler le second artefact. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une source d'énergie je crois dans... Dans... dans le jeu, dans Halo Reach, dans le mode invasion. Donc les Covenants veulent voler le second artefact alors que les forces humaines, les forces humaines, eux, veulent le défendre. Et comme le pressentait John, comme je le disais, Kay se retrouve en danger sur le champ de bataille et John va quitter son poste. Il ne peut pas la laisser comme ça. On le verra détourner un Banshee et tout tenter pour protéger Kay. Malheureusement, il ne parviendra pas à la sauver. Elle est l'artefact qui sera finalement volé par une brute gigantesque qui mettra John au tapis. Et d'ailleurs on voit John qui utilise un bouclier de Jackal, une chose qu'on a envie de voir dans un jeu vidéo depuis des années et des années. Pour la petite histoire, il semblerait bel et bien qu'il s'agisse d'Atriox. Que cette brute soit Atriox, il lui ressemble, déjà, d'une part, quand même. Et ensuite, il a été plus ou moins été communiqué que le modèle 3D portait son nom. Ça, je ne sais plus trop, mais en fait, il y a son nom qui ressort euh, au niveau de, de la CJ. A voir de ce côté-là, s'il ne s'agit en fait que d'un easter egg, euh, sur cette scène bien précise, ou si en fait ils ont déjà introduit le personnage d'Atriox pour un rôle plus important plus tard. Donc l'artefact est volé, Maki elle se largue dans un module est gravement touché, c'est ainsi que commence l'épisode suivant, le sixième épisode de cette série. Et comme je disais tout à l'heure, celui-ci est vraiment centré sur le Major et sur Maki. On ne verra pas Quan, on ne verra pas Soren. Ils se rencontrent pour la première fois, le Major et Maki. Et d'une certaine manière, euh, Maki lui sera très utile, on y vient tout de suite pour autant, avant cela, le Major, il n'oublie pas, là euh, où il en était, lui, dans sa réflexion, avant la bataille. Avant la bataille, la colère, elle montait en lui, en fait, simplement au sujet des mensonges d'Alcée sur son enfance, au sujet de Cortana, qui est dans sa tête, et pour essayer de mieux comprendre... Le plan donc, de la chef scientifique, le major va enfermer Alcé dans une pièce et va la décontaminer, euh, décontaminer la salle, enfin je ne sais plus exactement ce qu'il fait, ce qui aurait pour objectif en fait de tuer Alcé. Le major la sort juste à temps, sinon donc elle serait morte. Et cet acte de violence avait pour but de voir surtout jusqu'où Cortana pouvait aller sur son contrôle. Puisque Cortana est bel et bien insérée directement dans sa tête dans cette série et qu'elle a mis euh, John, l'épisode d'avant, à terre pendant une petite seconde euh, voilà, pour l'empêcher d'attaquer Alcée. Juste après, donc, dans cet épisode, on verra que Alcée devra répondre de ses manipulations, étant mis à l'écart de tous les projets par Parangoski, mettant à sa place sa fille Miranda Keys. Alors on se doute bien que Alcée, elle fera tout pour garder le contrôle en cherchant à manipuler à son tour Miranda ou encore avec l'aide de Cortana qui parvient d'elle-même déjà à rentrer en communication avec Alcé. Je trouve que cette série est vraiment très intéressante sur le simple fait qu'elle parvient à nous surprendre sur son déroulement, et à chaque épisode, c'est impossible en fait de véritablement deviner dans quel sens on va avec cette série. Dans dans quel sens on va, à chaque épisode, il y a un tournant qui se passe, et on est surpris, même en tant que fan. Et je précise bien, du coup, même en tant que fan, parce que, parce que tous les éléments majeurs qui sont présents dans cette première saison sont tirés des romans autour de l'univers de Halo. Que ce soit le personnage de Soren, qui pour le coup là est absent de cet épisode, qui était dans un roman... Ou ce jeu autour des artefacts mystérieux Forerunner, on, on, on, a, on a cette idée du halo quand on voit ces artefacts. Il y a vraiment ce, cette ambiance halo. Et rien que sur la suppression, la suppression aussi des souvenirs des Spartans qu'on avait, qu avait évoqué tout à l'heure ou dans une précédente review, dans les premiers romans, ça avait été évoqué de supprimer leurs souvenirs pour les rendre plus malléables. Donc, en fait, tout est là, mais tout est fait différemment. Des choses sont beaucoup plus utilisées que dans les livres. De simples idées sont mises en place. C'est vraiment super intéressant. Et, et ch chaque événement a une place et un truc qui surprend et qui est inédit. Enfin, on est dans l'univers de Halo et en même temps, c'est très différent. Je trouve ça vraiment génial. Cette série, elle est pour moi Très bonne et elle forte en surprise. Et c'est pour ça que je suis surpris sur ce que je disais dans la partie No Spoil tout à l'heure. Avec cette non-présentation des Covenants Qui est pour moi un manque véritablement à la série. Pour le, le, le, le, le, le néophyte qui ne connaîtra pas Halo. Et de plus, de plus... Je trouve que les personnages et leurs dialogues sont vraiment bien travaillés, sont vraiment bien écrits. Ce qui donne de la profondeur à la narration. Alors, on n'est pas sur une série d'action euh, où ça tire de partout. On est sur une série qui pose, qui se pose, qui a des dialogues. Et je trouve ça super intéressant. Voilà, je trouve ça super intéressant. Pour moi, la science-fiction, ce n'est pas que du pam-pam-boum-boum. -boum. La science-fiction, c'est beaucoup de choses. Et là, cette série met en avant ce beaucoup de choses et je trouve que c'est vraiment cool et justement le pam pam boum boum je le trouve presque mal fait puisqu'on connaît pas notre adversaire et limite on s'en fout de lui en fait c'est presque c'est presque la, la, la scène d'action avec les covenants là dans l'épisode 5 c'est presque un easter egg euh, pour les fans, pour qu'ils soient contents que, ah ben tiens, on est bien dans Halo, mais en fait, on n'a pas besoin de ça pour faire avancer l'histoire, c'était juste un moment pour retarder, pour rallonger l'histoire, mais pas un moment fondamental sur l'histoire, l'histoire avance avec des dialogues, elle n'avance pas avec de l'action, et je trouve que c'est plutôt cool de voir ça, à voir le reste, comment ça va euh, ça va s'avancer quoi Comment ça va continuer de ce côté-là Au niveau des dialogues, comme je disais, il y a un truc que, que je trouve... Enfin, dans cet épisode, on voit le personnage de Maki beaucoup plus que dans les autres épisodes. Et je trouve ce personnage vraiment très intéressant. Euh, L'actrice est vraiment bonne. Je ne sais pas d'où elle sort. Je ne sais pas ce qu'elle a déjà fait comme euh, travail. Mais elle gère et la relation avec le Major est vraiment cool. On ne sait finalement pas l'objectif de Maki. Et là, pour le coup, ce n'est pas grave parce que c'est un personnage, ce n'est pas une coalition... C'est pas l'ennemi en tant que tel. On ne sait pas si elle sait des choses. On ne sait pas si elle essaie juste de manipuler le Major. Pour essayer de l'éliminer. Avec son ongle laser. Ou, ou en fait si elle aussi elle cherche à apprendre des choses. Et, et en fait ça fonctionne. Quelle que soit sa manière d'être. Ça fonctionne. Et on est impatient de savoir la suite. Parce que c'est bien écrit. Parce que c'est bien joué. Parce que ça marche en fait. Le tout marche bien. D'ailleurs Maki sera une espèce de mentor pour le major, lui disant en fait d'accepter les visions qu'il pouvait avoir pour aller de l'avant. Et sinon, il serait peut-être mort à la fin de l'épisode ou dans l'épisode suivant. D'ailleurs, quand John parviendra à le faire, à maîtriser ses visions, ils se retrouveront tous les deux avec Maki projeté sur un halo. Le plan, le plan, le plan, le plan est simple, mais on reconnaît très bien le lieu. Il y a même une sonorité au niveau de la musique qui est là, qui nous rappelle où on est. L'épisode se terminera d'ailleurs comme ça. La série met le doigt d'une façon que je n'aurais jamais pensé euh, bah sur une installation à l'eau, en fait. Et, et, et ça donne envie de, de continuer, de, de voir la suite. Je ne pensais pas du tout qu'il pourrait y avoir une vision comme ça euh, qui amène... Directement le Major sur le Halo, puisque jusqu'à présent, ça montrait des images de son passé. Euh, et surtout, cette connexion au niveau de, de Maki et du Major, euh, il pourrait y avoir besoin de l'un l'autre pour véritablement pouvoir avancer. Ça fait de la relation de personnages, encore une fois, j'attends de voir où est-ce qu'ils vont aller de ce côté-là. Je suis vraiment impatient de savoir, c'est vraiment cool ce qu'ils font dans cette série. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé, donc, de ces épisodes, de ces épisodes 5 et 6 Est-ce que pour vous, la série tourne d'une manière qui vous plaît Au contraire, est-ce que ça tourne d'une manière qui ne vous plaît pas On avait vu, il y a quelques temps, on avait fait un sondage sur YouTube. Plus de la moitié disaient qu'ils adoraient la série. Est-ce que c'est toujours le cas Aujourd'hui, certains étaient dubitatifs. Un faible pourcentage disait qu'ils n'aimaient pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est est-ce que vous aussi vous aimez Est-ce que vous n'aimez pas Est-ce que vous auriez voulu peut-être plus d'action euh, pour vous rapprocher plus des jeux Est-ce que ce côté plus mature, plus profond au niveau de l'histoire et des relations de personnages est pour vous ce qu'il fallait à Halo Voilà, moi je, veux, je ne vous mens pas pour moi, oui, parce que pour moi Halo ce n'est pas que du pam-pam-boum-boum et c'est dommage de se contenter de ça en fait, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister mais il y a tellement de choses riches dans l'univers qui est à montrer, qui est à voir, que ça serait dommage de se contenter que de ça. Alors et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces épisodes N'hésitez pas à le dire. Essayez de ne pas spoil tout du moins les épisodes qui ne sont pas encore diffusés par Canal+, ou sur euh, MyCanal. Il y a énormément de choses à dire sur ces épisodes, ou sur la série en elle-même, et je vous garantis qu'on va y revenir rapidement dans le futur... En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt. Très bientôt, on se retrouve pour continuer euh, bah, les vidéos autour de, de cette série ou pour parler de, de Halo en règle générale. Je vous fais des bisous et vous connaissez les mots de la fin. Vive Halo